Je me souviens encore de ce niveau, quelconque, issu de je ne sais quel médaillon of Honor, Quand le bruit assourdissant des éclats d'obus et des charges répétées de l'infanterie avait brusquement laissé la place au doux sifflement des moulins hollandais du Brabant du Nord. Une transition brutale qui allait donner tout son poids à la mort vidéoludique et l'impact de sa double imagerie. Hey mon lieutenant, vous pouvez m'aider Je me souviens de ce soldat qui m'interpellait de là-haut, sans discrétion, sans fiel, ni remords. Comme s'il fallait forcément opposer à une figure terrifiante, un environnement serein en symétrie. L'image était pourtant lumineuse, dans un apaisement inédit, un soldat, abandonné à son sort, qui demandait avec insistance l'intervention divine du joueur. Jusqu'à la tromperie. Attendez Attendez Mon lieutenant Les Allemands Je n'avais à l'époque qu'une dizaine d'années et j'étais pourtant déjà au courant des artifices, scripts et pyrotechnie qui figent un soft dans son discours et travestissent sa linéarité en une pseudo-réalité salie. Ce combattant restera donc perdu dans l'absurdité de sa condition et la frustration de mes valeurs. Comme toi, j'ai cependant vécu d'indénombrables disparitions, assassinats, pertes, meurtres et démembrements, passés comme des flashs, des esquisses de souvenirs d'existence, résumés à de l'encombrement. Mais c'est cette image précise qui, comme marquée à tout jamais, hante mes devis, mes de bonheur, Je me suis donc surpris à recommencer, encore, ces premières minutes, cette altercation fatidique. Votre premier Encore, pour tenter de sauver cette mort dénue de sens, de bien commun et d'humanité. Encore, pour avoir un impact là où je n'en avais pas, ou plus. Comme si mon pouvoir décisionnel m'avait été froidement retiré. Si Encore, car ce décès ne me semblait pas nécessaire, pas justifié. Et pour être sincère, un peu trop sadique. Peut-être est-ce une métaphore de la guerre, un accident malvenu, ou un pseudo-propos méta pour vidéaste suranalytique. Mais quelqu'un s'est amusé à me donner un pouvoir pour ensuite m'en priver. Juste au moment où j'en avais besoin, juste au moment où il était censé de l'utiliser. Une leçon adressée à l'humain peut-être, à l'être derrière la manette, par le partage d'une émotion empathique. Nous sommes aujourd'hui 15 années après ce ressenti, après ce premier contact. Le jeu est vieilli, irregardable, quasiment injouable et sous ses clichés s'affiche clairement son manque de tact. Pourtant, sur les forums en dessous des vidéos se croisent des centaines d'êtres qui, 15 ans plus tôt et aujourd'hui, ont aussi ressenti. Comment le sort d'un unique sous-officier peut inciter tant de personnes à prendre la parole dans un soft où l'unique objectif est de décimer des bataillons entiers de soldats nazis. Pourquoi lui Pourquoi à ce moment plus qu'un autre Et pourquoi ne puis-je me libérer de cette vue, de cette nausée, de cette vérole Une poignée de minutes en amont, je trucidais pourtant plusieurs bataillons par ma seule conviction. Génocide en famille, en observant alliés morcelé et charcutés tout en participant. On retrouvait dans ces affrontements la même idée d'impuissance face à des scripts omniscients. Mais sans la culpabilité de celui qui subit, sans avoir fourni aucune forme d'adhésion. Dans les jeux vidéo, on n'a foncièrement aucune raison morale de tuer, ni aucune vision. On s'exécute car on nous le demande. On tue sans vraiment tuer, sans culpabilité, ni ton menaçant. Depuis, les soucoupes descendant sur Terre, ont détruit comme pour déblayer le chemin. Toujours en avançant vers l'objectif, vers la lumière, vers la vie, vers l'illusion. Nous faisons tous face, tôt ou tard, à cette mort, celle que l'on ne peut accepter, qui n'a rien à voir avec un effet de style, une mise en scène émotionnelle, ou un scénario léché. Ce n'est pas celle qui te donne envie de pleurer, te colle au siège, ou te surprend. C'est au contraire celle de l'arrière-plan, de l'anti-ondiloquence, du cryptique. Celle qui te fait dire que les jeux sont injustes. Celle qui ne porte aucun poids, mais pourtant, prend sur ses épaules la masse déchirante d'une vie d'impuissance vidéoludique.